Good morning. Allez, dans les sujets d'aujourd'hui, le nishmat a vraiment déchaîné Ben Yisraël, veuillez venir voir Abba Teaster, Mojamir Chel Ben Bachar Chel. Si vous souhaitez aussi devenir prochain suivi Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions assez fatigués. Vamos a percatar Zain Mishnah. Zain, la dernière Mishnah du chapitre avec un sioum, bezantagem. Ama Rabbi Yakivak, que j'arrête d'aller neir d'ag. Le Abeer a changé. Ma tante n'est ish bet dli. Ama, j'ai remarqué que n'est be'eret Israël le pied d'un. Elle a Rabbi Yoda Ben Bava. נומתי לו, כן הדברים. אמר לי, אמור להם, משמי. אתם יודעים שהמדינה משובשת בגייסות. מקובלני מרבן גמליאל הזקן, שמסיין את האישה על פי אחד. וחשבתי והרציתי הדברים לפני רבן גמליאל, שמח לדבריי, ואמר, מצאנו חבר לביהודה בן בבה. מתוך הדברים נזכר רבן גמליאל, שנהגו ארוגים בתל הארזה. ועשיר רבן גמליאל הזקן נשותם אל פי אחד, בורח ליות מסים על פי אחד. ליות מסים אד מפי אד מפי אVED מפי אISHA מפי שיפחה. אבל לא רבי יוסה אומרים אד מיסין את אישה על פי אחד. הביא קיבא אומר לול פי אישה ולול פי אVED ולול פי שיפחה ולול פי קרובים. אמרו לו מאסה בבנין דבי אחד מהם בדרך בפונדק. ובחזרתם אמרו לפונדקית Amr'ala'em mette au couvertive messieurs et tishto. Amr'lo velote connaître qui pundekit. Amr'ala'em dirhcheté pundekit ne m'en est. A pundekit au tsiya'la'em maklo v'tarmelo v'set faturaj a'ya beya'do. Une histoire, une mishnah avec beaucoup d'histoire en réalité. Pour conclure l'histoire de euh, le sujet développé cet dernier chapitre maintenant, sur le hether agounot, de quelle manière on permet une femme euh, que son mari est portée disparue à pas, sur qui on peut se fonder. selon la Torah, aide d'abord chez par contre Toute chose que l'on veut, euh, qu veut toute situation qu'on veut faire évoluer pour tout ce qui concerne au, au rapport d'homme et femme, est-ce qu'on peut bah, permettre une femme à ta il faut toujours deux témoins. Hein. si on n'a pas de témoins, on se fonde sur rien. Selon la Torah, c'est très strict. On ne se fonde pas avec des caméras et avec toutes sortes de choses. Il faut un vrai témoignage. Ça, c'était initialement. Khamim ont donc fait un décret. On peut croire un seul témoin, même mieux que ça, même un témoin qui n'est pas caché dans d'autres, alors de témoignages, là on va le croire cette fois-ci. Et c'est ce que la mission en fait, elle nous va de raconter euh, des, des anecdotes autour de ces histoires, que quoi. « à Akiva, l'adhirabi Akiva, kshayiradati le nerda, quand je suis parti à Nerda, Nerda, c'est un, une, je sais pas c'est une ville ou si c'est une région à côté de Babel, en Babylone, en Babylonie, ça, je parle plus qu'il y avait, quand il est parti à Nerdae, les Haber Shana, là-bas, il devait faire le calcul. Est-ce que, il devait, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il devait se rendre là-bas pour, pour s'y soir En tout cas, avec eux, il était parti pour pour faire calculer est-ce qu'il fallait faire une, une Shana, ou au Beret, rajouter un mois ou pas Il était parti à Nerdae. En tout cas, quand il était là-bas, Matsati il il il Deli. A, il avait rencontré là-bas un bon juif, un tzadik, un chacham qui s'appelait Nehemiah de Bet Deli. Un endroit qui s'appelait Beth el-Dili. m'a quand je l'ai rencontré, il m'a dit « aisha, al-pi'edekhad C'est vrai la rumeur qui vient hein, que de, depuis, de, en Israël, vous ne vous fondez pas sur le témoignage d'un seul témoin et la Rabbi Yuda ben Baba, il y a juste Rabbi Yuda qui se forme de le faire, mais tout le monde a peur de le faire, tout le monde attend qu'il y ait deux témoins, excepté Rabbi Yuda ben Baba qui se fonde sur un seul témoin, c'est vrai cette histoire Ve nous et je lui ai dit nous mettis c'est comme né ham na ham t'il né om né c'est-à-dire je lui ai répondu Ken hadavrim tu as raison en Israël on ne permet pas de on se fonde pas sur un seul témoin à Marli il mar et il mar et torqué ishbet Delhi est mort mishmi quand tu repars en Israël dis-leur en mon nom atem yodim sham Medina meshubeshet begi asot vous savez bien que le pays il est rempli de de, de, de guerre, de guillus, de. Il de, de, de, de, de, de, de, y, y a des guerres et des affrontements, donc je ne peux pas venir, c'est trop compliqué pour moi pour venir. Mais en tout cas, sachez que. Mes et Rabban Gamliel Azaken, j'ai une transmission depuis l'époque de Rabban Gamliel Azaken, qui était le, le grand-père de Rabban Gamliel, qu'on va évoquer ensuite dans le Mishnah, c'est le premier Rabban Gamliel, que quoi Shema j'ai une, une transmission qu'on pouvait, oui, se fonder sur l'un seul témoin pour marier une femme, Urshébati, et Rabbi Akiva continue de raconter l'histoire quand je suis revenu ensuite en Israël. Et j'ai exposé les paroles de Nechemiah Bedeli devant Rabban Gamliel, qui n'était pas Rabban Gamliel, c'est son petit-fils, et je lui ai raconté cette histoire, il s'est réjoui, il m'a dit, il me dit Matano Khaver el Rabbi Uda Ben Bava On a enfin trouvé un ami, un quelqu'un qui, qui pense la même chose que Rabbi Uda Ben Bava C'est-à-dire qu'en fait en deux mots Et Rabbi Uda Ben Bava lui dans son benzine il permettait la femme avec un seul témoignage Et tout le monde ricanait et avait peur de cette histoire Il disait quoi on ne permet pas une femme avec un seul témoin Jusqu'à qu'il arrive Rabbi Akiva et il leur a un témoignage Qui datait déjà depuis l'époque il y a 50 ans en arrière disons Rabban Gamliel Hazaken Que effectivement on permettait une femme avec un seul témoin et ça suffisait Rabban Gamliel était très joyeux de ça. Il s'est dit c'est super, parce que c'est important de pouvoir permettre les femmes qu'on ne les laisse pas bloquer les pauvres. Et justement, quelques minutes après, je ne sais pas, on a dans la même histoire, une fois que Rabbi Akiva il a, il a dit que c'est bon, Donc, il y a maintenant un autre témoignage de de Deli qui nous raconte le nom de Rabban Gamliel. Donc du coup maintenant, on remarque que les ont cautionné la permission, la dérogation pour faire une femme avec un seul témoin. Mitochad varim en parlant avec moi, il s'est souvenu à chez il y avait un, un endroit qui s'appelait Talarza, où là-bas il y avait eu apparemment un massacre, ou je ne sais pas, il y avait plusieurs hommes qui avaient été tués, mais on n'avait pas eu de témoins suffisamment. Parce on n'avait pas eu deux témoins de On a déjà dit, avoir deux témoins Kachar, c'est très compliqué. Alors que d'avoir une personne qui a vu, même une femme, même un esclave, là c'est beaucoup plus on élargit énormément la. la les, les, les, les éventualités de, de trouver des témoins pour ça donc il s'est souvenu sur ça rabban gamliel une fois qu'on ont leur porté pour prouver son assurance de témoins il s'est souvenu qu'il y avait une histoire avec atel arza qu'il y avait eu des hommes qui avaient été tués on n'avait pas témoigné sur, sur eux et justement vincent rabban gamliel a zaken echotein mal piad echad et donc rabban gamliel il a convoqué les personnes concernées avec euh, avec ces, ces hommes qui étaient atel arza qui sont fait tuer il a pris leurs femmes il a plus... Et il, il s'est là-bas retrouvé avec un témoin qui a raconté qu'effectivement à Tel Arza, Loven, et Lévis s'étaient fait assassiner et qui allaient prendre leur corps. Après, on n'avait plus de traces. Et avec un seul témoin, le Rabban Gimelelé leur a permis aux femmes de se marier. Parce que maintenant, il a un super témoignage qu'on qu se fonde sur un seul témoin. Et grâce à ça, que Rabban l'a a permis ces, ces personnes tuées, eh bien, vous l'autre Messine al-Piadéchad, et ça y est, depuis ce jour-là, la. Euh, la halacha s'est propagée dans le Rame israël qui permet une femme avec un seul témoin. yot et Et aussi dans la même lancée, on s'est même mis à permettre une autre permission qui était de permettre ed pi un témoin qui témoigne à partir d'un témoin. Dans toute la Torah, pour, on, je finis la phrase d'abord, après je, on explique les trois cas. Ed un témoin sur qui sont sur un, sur un témoin. pi eved sur la bouche d'un esclave. Mipi Isha, sur le témoignage d'une femme. Mipi chifra et même aussi sur le témoignage d'une servante. Tout ça, ce sont des, des, des, des manières sur lesquelles on ne peut pas témoigner en général. Et Pied, c'est quelqu'un qui m'a dit que C'est moi, je me retrouve. Moi et Réhouven. Moi et vous. On est ensemble. On se retrouve dans Réhouven et Shimon qui nous raconte que... Que... Une femme, elle, est, elle a fait... Elle a reçu son guette, elle est devenue divorcée. Nous, on n'a pas vu qu'elle a reçu son guette. Mais on a eu deux bons juifs. Rouven et Shimon, ils nous ont rencontré à vous et à moi ensemble. Est-ce que nous, maintenant, on peut partir au bet d'In et dire ça y est, cette femme, on peut la permettre parce qu'on a des témoignages Ça, c'est pas bon. Même si on est deux témoins, parce que là, il nous manque l'essentiel du témoignage d'avoir vu la chose. On est puis Pied. On est des témoins qui ont vu devant des témoins. Si le témoin, il vient devant le Beddin et il témoigne, alors là, ça prend une valeur de bête Nous, quand on est tous les deux ensemble, on n'est pas un bête d'In. Donc, deux personnes qui nous rencontrent, on s'appelle puis Pied, On n'a pas un bon témoignage pour témoigner. Idem aussi pour témoigner avec un. Devant, à, à partir d'un esclave, à partir d'une femme, à partir d'une servante. Tout ça, ce sont des mauvais témoins, des, des, des témoins invalidés par la Torah. Et malgré tout, pour pouvoir permettre la femme, le terrain, le m'ont fait une permission sur ça. Ok Et c'est comme ça que la lacha elle est établie aussi. Comme ce qu'on avait évoqué, il y a juste cinq femmes qui sont sous l'autre, comme on avait appris dans le je sais pas, ce chapitre précédent. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua Amrim, et ne al Rabbi Rabbi ils disent non, ma pitom, on ne permet pas une femme avec un seul témoin. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, et lui, il a un avis, tout ça, ça s'est finalement, en tout cas, eux, à leur époque, comme ça, ils pensaient que Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, qu'on ne marie pas du tout une femme avec un seul témoin. Rabbi Akiva, il disait « oui, on peut marier avec un seul témoin, mais attention, avec un témoin, oui, mais lo al piyisha, velo al lo velo al piyishifra, velo al krovim. » Mais par contre, on ne peut pas permettre une femme avec un témoignage d'une femme, avec un témoignage d'un esclave, d'une servante ou d'un proche parent. Rabbi Akiva, il est un petit peu plus mequel. Il permet un témoin, mais il ne permet pas des témoins qui sont, qui sont psoulim, qui sont invalidés dans d'autres dans témoignages. Il ne les permet pas non plus pour le témoignage de la femme. La Khalé n'est pas établie comme ça, il est qu'on va même les permettre. Amroulo, on lui a rétorqué Rabbi Akiva je ne sais pas qui a rétorqué à rétorquer exactement, c'est pas Vadaïr, pas les arabes choix ce sont des personnes qui ont on voulu dire à Rabbi Akiva qu'il fallait beaucoup plus permettre que Levi il y a une histoire avec des Levi, je sais pas qui étaient ces juifs là, des bons juifs en tout cas, les enfants de Lévi, il devait partir un jour, il veut partir à Tsoar, une ville où là-bas il y avait des dates, ou des palmiers, et sur la route il y en a un qui est tombé malade, et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas pu continuer à monter avec lui. Mais eux, ils étaient obligés de partir à Tsoar. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Ils l'ont amené dans une auberge. Et là-bas, il y avait une aubergiste, comme ce qu'on va voir dans la suite de l'histoire, une Goya. Et quand ils sont revenus, ils ont fini de faire ce qu'ils avaient à faire à Tsoar. Ils sont repartis ensuite. à ils sont partis voir l'aubergiste, la, la, la femme. Ils ont dit, où il est notre ami? m ou Kvartiv, il, il leur a leur raconté qu'il était mort et qu'elle l'avait elle-même enterré. Elle s'était retrouvée tout seule avec lui et elle a creusé, elle l'a mis sous terre. Et si Et après, l'histoire raconte qu'on leur a permis, on a ensuite, une fois qu'on s'est fondé sur ce, sur ce témoignage de la femme, pour ensuite aller permettre les femmes de, la, la femme de ce, de ce monsieur qui était, qui était présumé décédé. Donc tu vois bien, Rabbi Akiva, que, que tu vois bien, Rabbi Akiva, qu'on peut se fonder, même sur une Goya, tu te rends compte Donc à plus forte raison qu'on peut se fonder même sur une femme, sur une, même sur une femme juive, Kshera, comme ils l'ont retourné tout de suite, ils ont dit, Velote, Kohenet que et quoi, une, une femme Kohenet, une bonne femme juive d'une famille de Kehuna, Khashuva, par exemple, elle va pas être plus crédible qu'une un, qu Pundakit, qu'une aubergiste Goya tu veux me dire, oui, si on a cru l'aubergiste Goya, donc il faut croire à la Kohenet. Il n'y a pas eu d'histoire, on n'a jamais cru l'aubergiste. Là-bas, il y a une histoire différente. L'aubergiste là-bas, il nous raconte des choses d'abord, comme l'agma le précise, quand on est arrivé, on a vu qu'elle était en train de pleurer, la pauvre. Et on lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé Où il est notre ami nous a dit qu'elle est morte. Et après, une fois qu'elle nous a dit qu'elle est enterrée, elle nous a sorti son bâton avec lequel il marchait, son tarmilo, c'était sa ça, sacoche, ça mais ses fertoras, son -il ses qu'il avait avec lui, avec lequel il étudiait. Alors là, dans une situation pareille, avec une goya qui parle sans enterrer qu'on voit qu'apparemment elle est en train de pleurer, et qu'elle nous sort tous les tous les, tous les, les, les proches euh, objets proches qu'il avait sur lui et qu'il est bleu. Alors là, on peut se fonder, la croire, mais il n'y a aucune raison de là à déduire une alacha pour juste une femme qui va revenir de Koussouarad, c'est comme dire que Reuven elle est mort, avec intention de témoigner. Elle n'est pas en train de me elle n'est pas en train de parler de... naturellement, mais elle vient réellement témoigner, donc peut-être qu'on ne va pas la croire, comme ça, comme ça, elle qui va. Concrètement, à donc comme on a dit, l'alacha la elle a établi qu'on croit un seul témoin, et même si c'est un témoin qui n'est même pas caché, elle m'a aussi aide. Mipi Ed et salik maserhet e va mot adran alach maserhet va mot adran alach maserhet e va mot on mot adran alach maserhet mot benin et d'ailleurs mes Hachem, qu'on ait le mérite encore de finir beaucoup de maser tout ensemble deux petites choses d'abord on boit le petit lechaim bien évidemment avec de la rac au citron franchement hein, à ceci, il vaut mieux pas se et voilà lechaim tobi mouchalom mes antachem qu'on ait le mérite encore de ça y est on a commencé maintenant le cinquième cédère on a déjà fait 4 d'arimes ensemble. On a commencé maintenant. Non. On a commencé. Non. On a fait 3 d'arimes. On a commencé le 4ème. On a fini la première. On a fait du premier cédère. mode. Tout vote, ça va être encore un petit peu loin. Après, ça va être relativement court. La plupart des masertotes ou des masertnagim. Qu'on ait le mérite encore de continuer pour encore plusieurs années à finir tout le chasse ensemble. Et peut-être même plus, continuer plus. Et voilà les khaymtoim. Baruch ata adonai. Eloheinu omenacha olam shakon ni Et on commence tout de suite. Ma serratus Tout que quand même la première phrase. Betulani 7, le yom le une femme vierge doit se marier le quatrième jour, le mercredi, le soir donc, la veuve le cinquième jour, comme son roi dans dans le prochain cours. Et c'est tout pour aujourd'hui. to the serre.